Le PP dépasse 1,2 milliard de dollars de capitalisation, fait exploser l'effet sur Ethereum ETH et arrive sur Binance. Le PP Coin, le mémécoin en vogue sur la blockchain Ethereum ETH, connaît un grand succès ces derniers temps, avec une capitalisation boursière qui vient de dépasser 1,2 milliard de dollars. Le token a également été listé sur la plateforme d'échange Binance aujourd'hui, alors que son prix le plus haut, ATH, continue d'augmenter quotidiennement. PP to the moon Il y a maintenant plus de deux semaines, le PP coin avait atteint 110 millions de dollars de capitalisation boursière en l'espace de quelques jours. Aujourd'hui, l'engouement pour le nouveau mémé coin du moment ne s'amenuise nullement, au contraire, sa capitalisation vient de dépasser 1,2 milliard de dollars, bien que les mémé coins soient particulièrement assujettis à une très grande volatilité. Le PP se démarque malgré tout. Effectivement, sur les sept derniers jours, son cours a augmenté de plus de 1040%, de quoi faire pâlir les altcoins similaires. Le Floki par exemple, lui, n'a gagné que 42% sur la même période en comparaison. Le token PP étant sur la blockchain Ethereum, ETH, l'engouement autour du mémécoin n'a pas été sans impacter l'effet du réseau, qui ont littéralement atteint leur prix le plus haut, ATH. Moyen des 12 derniers mois. Effectivement, le 2 mai, le coût moyen d'une seule transaction sur Ethereum dépassait 17,12 dollars. Sur les dernières 24 heures, quasiment 200 millions de dollars de tokens PP ont été échangés sur l'exchange décentralisé Uniswap, UNI, premier protocole à accueillir le même écoin. Cela place le PP en troisième position en termes de volume échangé sur Uniswap. PP débarque sur Binance. Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume échangé, a listé le PP et le Floki. Le PP est donc disponible au trading sur les paires PPUSDT et PPETUSD. Selon les données de DUNE partagées par Stixito sur Twitter, à ce jour, plus de 10 millions de dollars auraient été nécessaires à assurer les frais de trading pour le PP sur Ethereum, s'il fallait une preuve supplémentaire du succès du Memecoin. Par ailleurs, comme l'a souligné Arkham Intelligence, l'activité on-chain étant massive sur Ethereum, 33 500 ETH sont actuellement brûlés chaque semaine, soit l'équivalent de 63,8 millions de dollars. Comme le rappelle Binance dans son communiqué annonçant le listing du PP, et comme cela est également indiqué sur le site du Memecoin, le token n'a absolument aucune utilité si ce n'est un intérêt spéculatif. Aussi, si vous décidez d'investir, Soyez conscient de l'extrême risque de volatilité de ce type d'actif. Le PP a fait son entrée dans le top 100 des crypto-monnaies les plus capitalisées du marché au 1er mai, et siège désormais à la 42e place de celui-ci selon CoinGecko. Ce qui le place devant l'algo d'Algorand, le FTM de Phantom ou encore le GLD de MultiVX.